Euh, donc Bonsoir à tous, je voulais vous parler d'un petit outil donc, en Python qui s'appelle Hydra euh, et qui est un, euh, un outil qui permet de configurer d'autres outils, en fait c'est un quadriciel de configuration, c'est comme ça qu'il se présente. Euh, ça permet du coup d'automatiser un peu bah, toute, la, toute la partie pénible de d'une de, de, de, de, du, application qui est justement un peu toute la, toute la plomberie, tout le, tout le code boilerplate à chaque fois qu'on doit, qu doit écrire pour, euh, pour configurer. Ça permet, enfin ça ne va pas écrire la, un fichier de configuration pour vous, mais ça va vous permettre très facilement de euh, changer la configuration d'une appli, de... Euh, réécrire la configuration d'un appli, de jouer entre plusieurs euh, configurations possibles pour votre application ou parfois enfin, lancer une application avec un, une configuration bien précise mais en faisant quelques petits modifs. Euh, c'est extrêmement efficace pour lancer la, justement la, la, la même application, mais avec des configurations différentes. Donc quand je dis une configuration différente, euh, ça peut être tout simplement des, des paramètres, des jeux de données enfin, différents. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que le, le, le, le module s'appelle Hydra, c'est l'idée d'une hydra, qui a euh, l'animal mythologique, qui a euh, plusieurs têtes. La même application, mais avec des, des, des configurations, voilà différentes encore une fois. Euh, et c'est un petit euh, un petit module euh, très léger, donc c'est écrit en Python. Et surtout, ce qu aime, ce qui je trouve vraiment bien, c'est qu'il est, qu est euh, extrêmement extensible. avec euh, Il a déjà des, des greffons officiels. Je vous en reparlerai. Voilà, donc il faut savoir, Hydra, il a été pensé pour euh, l'intelligence artificielle. Apprentissage automatique, euh, quand je vous disais qu'il permettait euh, de manière euh, très facile de lancer la même application mais sur des configurations différentes, bah, c'est très souvent ce qu'on fait euh, quand on entraîne ou qu'on teste des, des réseaux de neurones en apprentissage automatique, euh, on veut tester le même, euh, le même code, le même réseau de neurones sur plusieurs jeux de données ou euh, des réseaux de neurones avec des caractéristiques très légèrement différentes sur euh, le même euh, sur le même jeu euh, de données justement pour euh, comment dire, pour raffiner un peu le, le, le réseau de drones que vous êtes en train d'entraîner, de, de, de, de calibrer on dirait voilà, et d'ailleurs ça se ressent hein, dans beaucoup des, des, des, des gros fonds disponibles sur Hydra, ils sont, destinés, ils sont, or, ils sont très orientés à l'intelligence artificielle mais je reviendrai aussi euh, donc je disais, donc c'est un petit bonus python. Il est assez récent. Il est compatible à partir de Python 3.7. Il a été créé en 2019. Enfin, on en a entendu parler euh, jusqu'à 2019. Euh, il est stable. Il est en version 1.0.6. Il a 3700 étoiles sur GitHub. Bon, si ça, si ça veut, euh, si ça veut dire quelque chose. Et il est euh, sous licence MIT. Euh, originellement, il a été développé par bon, une société. Euh, américaine, il y a open sources quand même, il faut leur reconnaître pas mal, pas mal de choses et donc c'était, euh, ça faisait partie euh, de leur outillage pour euh, développer il me semble leur cadriciel leur, euh, d'intelligence de, de, enfin, artificielle qui s'appelle hein, PyTorch. PyTorch pardon. Voilà, donc, très concrètement, euh, à quoi ça peut ressembler? Je vous montre un, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de, de, de Hydra, mais je vous montre à quoi euh, ça, ça, ça peut ressembler. Euh, imaginez que vous avez donc, une application euh, qu'on qu appellerait enfin, lanceur, peu importe, qui prend un, énormément de paramètres en entrée. Et donc, vous pourriez euh, avoir euh, tous ces paramètres que vous auriez stockés dans un fichier de configuration. Vous auriez une configuration pour tel problème, une autre configuration pour tel problème, etc., etc. Et vous devriez réécrire, entre guillemets, tout le code qui permet de charger un fichier de configuration, qui permet éventuellement de, euh, ré, de euh, override, pardon, de, de, de changer certains paramètres. C'est justement ce que permet, encore une fois, hein, de faire Hydra. Hydra euh, va, prendre, va se greffer au-dessus de, de, de, de votre application. Il va définir euh, comment dire, un fichier YAML dans lequel vous allez mettre tous vos paramètres, euh, une, tous vos paramètres, euh, au moins le, le, le nom de, de tous les paramètres. Ici j'ai une database, j'ai un, un paramètre qui s'appelle modèle, j'ai encore pris une fois un exemple d'un entraînement de réseau de neurones, dans lequel bon, j'ai pourquoi pas un paramètre qui s'appelle couche, un paramètre qui s'appelle taux d'apprentissage, et puis j'ai un un quatrième paramètre qui me dirait si je veux afficher des, des traces de débogage ou pas, le paramètre traces. Euh, et donc, dans ce fichier config.yaml, que je vais placer euh, bon, à côté de, mon, de, mon, de ma logique applicative lanceur.py, euh, avec un décorateur euh, Hydra, donc le code qui est sur votre droite, je vais pouvoir loader ce fichier de configuration et le passer directement à mon euh, lanceur, à ma fonction euh, lanceur. Et donc toutes les données, euh, enfin toutes les, toute la configuration justement, a été encapsulée dans mon un objet. <rire> CFG. Donc, c'est pour ça que je peux récupérer à partir de CFG, modèle.couche et euh, CFG.traces. Et donc, une fois que j'ai ça, bon, ce qui me permet en, en, ensuite d'appliquer ma, ma logique applicative propre à ces paramètres. Voilà, Donc là, vous pourriez vous dire, euh, bon bah, c'est très bien, effectivement, Python lanceur.py, ça marche bien, ça affiche les paramètres que, que tu, que, qui ont été mis dans le fichier de YAML. Euh, bon, mais il n'y a pas besoin d'un cadre réciel pour ça. Tout le monde sait parser un fichier YAML et balancer les paramètres à à, à main.py. Donc, où est la valeur ajoutée Justement, la valeur ajoutée de Hydra, c'est que ça vous permet très facilement de changer certains de vos paramètres. Par exemple, là, euh, dans le imaginez que je veuille repartir de mon fichier de configuration YAML initial, mais que je décide de changer le nombre de couches, et eh ben j'aurai Uniquement à euh, préciser dans la ligne de commande de, de, de, de mon lanceur.py de surcharger, entre guillemets, le paramètre modèle.couche à 8 et automatiquement, euh, Hydra, enfin, le décorateur qu'on a vu à la diapositive précédente, va me charger la configuration, mais en me changeant euh, ce fameux paramètre modèle.couche à 8. Voilà, et euh, ça va même un peu plus loin, on n'est pas obligé de, de, de mettre uniquement du comment dire de ponctuellement changer tel ou tel paramètre. On peut aussi euh, être un petit peu plus. Oh, on peut aussi opérer des transformations un peu plus intelligentes sur ces paramètres. Bon, euh, par exemple, je pourrais lui aussi dire de, que je ne veux pas tester une seule, euh, un seul test avec. Euh, euh, avec un modèle point couche changé, je vais en faire euh, deux et donc je pourrais lui dire bah, teste moi sur un range de 2 enfin, de à 4 de de, pour mon modèle point couche euh, et euh, Hydra va me lancer donc à la suite deux lanceurs.py en réalité, une avec modèle.couche égal à 2 et l'autre avec modèle.couche A3. Il y a des transformations plus intelligentes, la range c'est la, la, la plus simple, d'ailleurs peut-être la plus, la plus utilisée. Euh, bon, il permet de, encore une fois, je vous montre de, de, de manière très, très superficielle ce que, ce que Hydra est capable de faire, mais il y a, il y a, Hydra va beaucoup plus loin là-dessus. Là voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Euh, mais la grande valeur ajoutée justement de Hydra, c'est qu'il possède, qu possède de manière. Euh, enfin, il est extensif. Vous pouvez ajouter des, des, des. Il y a des gros fonds qui ont été développés pour lui. Euh, notamment ce que Hydra appelle des launchers. C'est pour lancer. Plusieurs exécutions euh, en parallèle. Dans la diapo précédente, là, on avait une option multi-run d'Aydra, donc elle nous aurait lancé plusieurs runs, mais les uns à la suite des autres, il n'y aurait pas eu aucun, euh, enfin, il y aurait pas eu de parallélisme quelconque. Euh, mais avec certains plugins, justement, on peut dire à Hydra de déléguer euh, le lancement de ces, de ces évaluations à, euh, à d'autres gens il y a un plugin euh, joblib par exemple pour parler à loki, loki qui est un système de multi enfin de, de, de parallélisation par processus. Vous pouvez, euh, il y a un plugin pour euh, ray donc ray qui est un lié aussi à une espèce de, de cluster extrêmement simple. Euh, qui peut tourner euh, enfin, qui s'installe c'est encore une fois un module Python c'est extrêmement simple à installer c'est ça la, sa grande force euh, on l'utilise d'ailleurs j'utilise euh, Ray au, tra au, au travail pour, pour paralyser des calculs c'est extrêmement simple on a juste besoin de quelques serveurs on a juste besoin de quelques clés SSH mises au bon endroit et Ray arrive comme ça à distribuer les calculs sur, sur les serveurs il euh, y a aussi un plugin pour euh, AWS aussi basé sur Ray, je crois qu'il est encore en développement malheureusement euh, je vais pas regarder celui-là et il euh, y a aussi moyen de, de, de distribuer euh, Hydra peut aussi distribuer tous les calculs sur un, sur un cluster Slurm avec une interface euh, submitted, ça je pareil, je, connais, je connais un peu moins mais c'est possible euh, voilà, bon, on va commencer par le launcher donc euh, je vais prendre le plus simple, donc le joblib, comme je disais, il est basé sur Loki, qui fait fondamentalement c'est du parallélisme à processus, exactement ce que vous pourriez avoir avec le modèle avec le module euh, comment dire, avec le module multiprocessing euh, de, de, de, de la bibliothèque standard. Euh, et donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'installer le plugin, bien évidemment, mais dans ma configuration, de préciser à Hydra qu'elle doit qu'il doit déléguer euh, le lancement de ces tâches à, au, au euh, plugin launcher Joblib et donc là magiquement euh, en écrivant en, en très peu de code bah, je suis capable de faire mes deux évaluations là mon, euh, mon évaluation pour modèle.couche A2 et mon modèle.couche A3 bah, de manière parallèle tout simplement et c'est extrêmement simple voilà, j'avais parlé d'un deuxième type de, de greffon qui était géré par Hydra, c'est ce que Hydra appelle des sweepers, là c'est pour modifier de manière un peu dynamique les paramètres justement qui seront donnés euh, aux différentes exécutions en fonction du résultat des exécutions précédentes. Euh, si vous avez une, un problème assez compliqué qui nécessite euh, plusieurs itérations, plusieurs raffinements pour arriver à un résultat euh, c'est ce genre de choses que vous pouvez euh, que vous pouvez euh, utiliser donc le euh, Hydra va partir avec un jeu de paramètres initial, il va lancer quelques évaluations et en fonction de ce que les évaluations lui euh, répondent et en fonction de certaines règles bien sûr que vous lui avez données il est capable de modifier donc, les, les, les paramètres pour euh, progresser un peu dans la, dans la, dans la résolution de, de, son, de son problème euh, les deux principaux donc euh, Greffon, c'est Nevergrad et euh, AX euh, alors, bien sûr, ceux qui ont fait un peu d'intelligence artificielle et de d'entraînement de, de, de, de réseaux neurones savent euh, où est-ce que Hydra veut aller. Je vous l'ai dit, hein, Hydra est quand même très orienté euh, intelligence l'intelligence artificielle. Euh, c'est pour faire soit, enfin, euh, c'est généralement pour faire euh, de la... Du, de la détermination du meilleur ensemble d'hyperparamètres de votre modèle, de votre réseau de neurones. Donc fondamentalement, en fait, Nevergrad euh, consiste à partir d'un ensemble de paramètres initiaux, à chaque fois à raffiner j'ai retrouvé un, un réseau de neurones un peu meilleur que le précédent et justement petit à petit euh, en raffinant justement ces paramètres à euh, converger vers un, normalement un réseau de neurones euh, optimal pour le problème que vous vous êtes donné et donc la façon justement dont, euh, dont euh, Nevergrad gère euh, le changement de ces euh, euh, paramètres bon, il est normalement assez, euh, il est assez bien assez bien euh, Assez, bien, assez intelligent, il fait euh, donc euh, encore une fois les, les, les, les peut-être que les datations il fait font, ils font, ils font vraiment une descente de gradient sur les hyperparamètres euh, plus qu'un plus qu un, un produit cartésien un grid search euh, basique voilà donc là par exemple imaginez que mon lanceur pour un PY euh, entraîne un, un réseau de neurones sur euh, donc, soit une base de données euh, avec des photos de chat ou avec des photos de chiens et avec un, un hyperparamètre qu'on appelle taux d'apprentissage qui pourrait aller de, de, que j'autorise de varier à 0 à 1, ben je peux le donner euh, encore une fois à, à Hydra. Très peu de code, juste à lui préciser que je veux, un, que, je veux que le sweeper de mon code soit Nevergrad. Et euh, automatiquement, ben, euh, Hydra et, euh, et Nevergrad vont se charger de euh, définir les évaluations et les paramètres, que, comment dire, et l'ensemble le, des paramètres qui doivent être appliqués à ces, à ces évaluations euh, pour petit à petit euh, converger. Et donc à la fin, Nevergrad a le bon goût de nous dire bah « voilà, le meilleur résultat que j'ai trouvé, c'était pour la base de données avec des photos de chiens et un taux d'apprentissage à 0.115, pourquoi pas ?» Voilà, et bien sûr, euh, est, euh, ceci est, euh, est, est, est uh, cumulable, entre guillemets, ça, ça est interopérable avec euh, JobLib ou euh, lancer un entraînement sur euh, enfin, est compatible avec le fait de paralléliser euh, les évaluations. Voilà, donc c'est l'intérêt d'Hydra, en fait, à très peu de frais finalement. Vous pouvez euh, lancer euh, des calculs, des, des, euh, des tâches sur, euh, avec, des, euh, avec des configurations légèrement différentes euh, d'une tâche à l'autre. Encore une fois, c'est extrêmement, euh, c'est très orienté euh, intelligence artificielle euh, et euh, enfin, apprentissage profond même, mais euh, ça a d'autres utilités. C'est ce que j'aime beaucoup. c'est quand même sa simplicité pour euh, pour finalement faire des des, des choses qui, sans Hydra, seraient assez, assez fastidieuses à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Eh bien, merci à toi, mon cher Awex. Euh, J'ai une première question qui a été posée dans le chat. Est-ce que ça serait une bonne idée, du coup, partant de ce que tu as présenté, d'utiliser Hydra dans le cadre d'une stratégie de test pour pouvoir faire varier des paramètres dans le cadre de faire des tests euh, un petit peu à la hypothèse, en fait. Euh, oui, je pense clairement. Après, si. Euh, comment dire euh, Ça dépend de ta. Ça dépend de ta. De, ta... de tes tests. Si tu peux facilement euh, les, euh, les définir uniquement par un fichier de configuration avec des paramètres qui varient, oui, clairement. Oui. Mais on, par contre, ce n'est pas, pas le but premier de l'outil, de, de la façon dont il a été pensé. Quoi. Il n'a pas été pensé. Il a vraiment été pensé pour avoir euh, le code euh, fonctionnel identique, si tu veux, et des paramètres différents. Donc, a priori, les tests, ce n'est bon, pas, euh, pas forcément ça. Quoi. Tu veux, enfin, je ne ferai pas des tests unitaires, si tu veux, avec Hydra. Peut-être des tests de des tests d'intégration dans lesquels tu vas vouloir tester une configuration bien particulière d'un problème ou je ne sais pas toi un problème physique tu voudrais voir comment répond, à, répond à un système et du coup tu veux voir si il répond bien si je sais pas la soufflerie est réglée à 15 km h ou à 30 km h comme, comme, comme la présentation précédente là oui mais ce n'est pas un framework de test unitaire ça c'est clair et net quoi ça roule. Je sais pas si je, je si réponds à la question, hein, si c'était exactement ça. Hein. Ah bah ça va Paulo de nous dire si t'as si répondu à la question. Euh, euh, oui, il aurait dit il a dit oui. oui <rire> super. Il y a Rouge qui fait une, un petit parallèle euh, en disant que ça ressemble un petit peu à ce que FoundationDB fait euh, concernant les, les tests et les simulations avec des paramètres qui varient. Et il se demande même, alors il faut, faut connaître FoundationDB, je ne sais pas si c'est ton cas, il se demande même si ça pourrait Absolument remplacer pas, leur framework interne ad hoc. Ça par alors, contre, Rouge, ça sera à de tester et à nous faire un retour d'expérience <rire> dans un prochain Lighting Talk. Ça te va voilà. On fait comme ça On fait comme ça. Mérite comparé de Vidor et FoundationDB. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Les gens n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez poser vos questions directement. C'est <rire> <Dans 10 ans>. en <rire> 5, 4, 3, 2, 1... Allez, en tout cas, bah merci à toi, mon cher, mon cher Awex, pour cette présentation. Euh, N'hésite pas à, à nous... De... Eh, par contre, oui, si j'ai une question quand même, juste avant de quitter. Euh, Est-ce que tu contribues activement, toi, au projet source, ou tu n'es qu'un qu qu utilisateur Ah non, je ne suis qu'un humble utilisateur, non, non. D'accord. <rire> Ça roule. Bah, du coup, nous allons pouvoir passer à une autre, une autre personne. Merci à toi, mon cher. Euh, Est-ce que Dimitri, tu es toujours là